Bonsoir, je vous rappelle que nous sommes toujours en direct de la 46e cérémonie des Césars. Nous allons récompenser maintenant les serveurs de soupe du cinéma français avec une nouvelle catégorie cette année, la louche d'or. Il y a beaucoup de nominés cette année. Les nominés sont Charles Gallaire pour sa seule réplique dans Gros Confinement, Jérôme Pauzzob pour Ballet Masque, Claude Gelouche dans Intubé, Sandra Nicouette dans Mission Pfizer. Mais bon, on va pas tous les nommer. Il y en a 50. Le gagnant est Xavier Macache dans Vaccinator. Merci. Merci beaucoup. Tenez, c'est pour vous. C'est de l'or blanc. Merci, merci. Merci. Oh, Merci, merci, super. Je voudrais remercier la prod de m'avoir remboursé le ticket de RER entre Montparnasse et Crécy-la-Chapelle le jour du tournage. Merci pour le cachet, 105 euros brut, franchement ça compte à la fin du mois, après 25 ans de métier, ça, ça met en confiance. Merci à la cantine pour la salade niçoise à midi le jour du tournage, c'était excellent. Et bon. Merci pour cette journée, de, enfin ces deux, trois minutes de tournage. Apparemment c'était intense ce tournage Xavier. Oui, oui, très intense. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous avez un rôle de livreur Uber Eats méconnaissable avec un casque intégral qui passe en scooter ou, ou d'un conducteur de métro qui passe très vite sans s'arrêter à la station, n'hésitez pas, je suis prêt maintenant pour ce genre de rôle. Hein. On va revoir votre scène, enfin votre réplique, tout de suite dans le film « Vaccinator » de Alain Pasteur. Aïe Voilà, magnifique, on applaudit encore une fois Xavier Macache pour son excellente prestation dans « Vaccinator » qui lui vaut cette louche d'or ce soir, c'est bien mérité. Bravo. Merci, merci, merci beaucoup. On sent que vous vous êtes beaucoup préparé pour ce rôle, Xavier ben ah oui, oui, j'ai dû passer un casting, j'ai dû faire plusieurs propositions différentes, j'ai fait aïe, j'ai fait oui, ou ça pique Et bon, finalement, ils m'ont rappelé en callback et j'ai eu le rôle, quoi. Bon, ben, on se voit tout à l'heure au Fouquet's Au Fouquet's euh, Non, moi, j'ai un bon valable pour une salade au choix et un thé froid en click and collect euh, chez Flunch. Bon, ben, bonne soirée, alors, Xavier. Encore bravo Merci, ouais. Parfait. Merci. On peut encore l'applaudir, hein Merci.